Je m'appelle Madame Baguia, née Coco Kadidia, Je suis accoucheuse au niveau de la maternité de Téré. Je peux te dire que c'est un métier que j'ai aimé, j'ai choisi. Quand souvent je vois ma tante qui est sage femme, vraiment je l'enviais. Je souhaitais devenir un jour une personne de la santé. J'ai commencé à travailler il y a trois ans de cela. J'ai 40 ans, donc c'est à 37 ans. Mon mari refusait, mais tellement j'aime le métier, je veux l'exercer, j'ai insisté. Juste à ce qu'il accepte. La raison pour laquelle, vous voyez mon âge, je n'ai pas commencé tôt. Lui ne voulait pas du tout les ici, le service n'est pas facile. Nous sommes peu, avec beaucoup de travail. Il y a manque de personnel. Ici, c'est la salle d'accouchement. On a deux lits. C'est réservé uniquement pour la sage-femme ou la coucheuse, le médecin et la coucher. Maintenant, quand elle accouche, à ce moment maintenant, on l'amène ici là c'est la salle dessus de couche après l'accouchement on la surveille pendant 6 heures et après les six heures s'il n'y a pas de problème maintenant on peut la laisser rentrer chez elle